Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou. nouvelle émission. Tout bague en forme, on est ensemble, on va passer un bon petit moment ensemble à travers cette émission. Je vais commencer avec un petit monde en sport parce que hier, je était fait une petite émission. Quand je parler de sport, aujourd'hui, dit encore, gagner sport parce que y deux équipes qui allaient, qui éliminées. C'est Portugal qui a éliminé à la surprise générale. Maroc éliminé qui portugaise là. Et est-ce que tu es capable de dire que c'est un bagage qui est tout à fait superstitieux? professionnel, semble arriver sous Maroc. gagner tout équipe anglaise là qui était jeune une chance pour être capable d'arracher un match nul en temps. Réglementaire avec l'équipe de la France. là un côté que Harry Kane raté deuxième pénalité à face à Hugo Yoris et ça permet que Français au même a qualifié pour les demi-finales. Est-ce qu'ils a gagné surprise dans le mondial? Si là déjà commencé à gagner surprise, eh bien, Napton suite surprise. Même fois, nous non que moi fais corps de Maroc. En pile, je fais corps de Maroc. Il y a un superstar qui a crié. Ronaldo a crié. Problème. En tout cas, même si on se magre ben, yon pote sol Afrique sou yo. C'est ça que fait moi-même décider marcher derrière l'équipe Maroc là dans mondial si là. Et puis tout, et pays Afrique yon pas bah champion. champions. que t'arriver au moment pour que le monde lui même tout euh, gagne yon bagay qui paraît tout à fait historique pour le monde si Gros pays yon ap mal mené non. Moins ouet ou à chaque fois la France champion, moi Afrique là dans ça. Mais puisque c'est des hommes noirs qui peuvent. Porter les couleurs de la France, je pas capable de dire euh, c'est africain qui est champion parce que, au compte des Noirs, ou compte des Africains, ou compte des pays qui voulait la ou changer, et puis, ils occidentalisé. occidentalisé. Comprenez bien, parce que là, pour les Mbappé, ils sont occidentalisé. Ou pour est coup, qui est est de dire, là? alors tout le monde qui dans l'équipe de la France, c'est des gens occidentalisés. Est-ce que nous comprenons Nèg qui n'a pas occidentalisé, c'est leur pronèg qui a joué dans le Cameroun. Parce que nèg ça au combat il a défendre. Kounya nous on comment Mali commence à faire, yo mettez français dehors. Je les aime pas moi. Je les aime pas. Et faut me dire non bien. Tout le monde qui était dans tête opération pour te venir bailler bois haïtien bois dans le pays d'Haïti, m'pa raimé yo. M'pa yo. Pa tellement raimé yo. Bon, c'est vrai euh, l'équipe Brésil là ba en pile belle boule. Bon, c'est vrai Argentine bar en pile belle boule mais pas oublier tout le là. Mais gon l'autre problème tout c'est que g'ai en pile africain tout qui était là sénégalais. Hein? Next time, les les non pour nous vinn mission ça au dans le pays d'Haïti, ils va dire non, plutôt nous faire mission humanitaire. C'est parti pour votre émission. Nous prallé non Belair. M'te ba nou yon détail matin, hein? Alors Alors, c'est pas yon détail, non. M'te ba nou en formation en vrac, et m'te dit non que, ma pote détail pour nous, c'était hier, bien sûr, ou ce matin, mm -hmm. Eh bien, gon l'obaye qui te gagne là entre Bel Air et Solino. Deux alliés, hein, deux anciens alliés. Mais, fom di, n'a moment pas là, bah, la, yon ti en posé, la paix ben faite, mais écoutez, gagne deux morts, gagne blessés, genyen business qui boule. a pété entre nègue Solino yo, avec, Nek empêcio. Qui ça qui a l'origine bataille là Depuis quelques temps on va capable dit mettons drone dans l'air sous zone Silayo, on entend des ronou ronou avec Nek Sililo. Qu'est-ce qui s'est passé Gon dirie au voyer. On dirie pour baï nek yo. c'est 4 yo, yo utiliser et c'est 20 yo 24. 4 là. Comprend bien Gon bok pas fâché. Mais t'as assemblé ces nek Belair qui eux-mêmes fait causer Silayo. Baga la vie était là comme une véritable polémique entre ces deux camps. Deuxième bagage, je suis capable de dire qu'il y a gout de d'eau qui renversé vase Il y a bassin d'eau. Il n'y a pas de paix nettoyer. Parce que les gens ne sont pas traités sous le sou bassin. Attendez bien, oui. Ça, c'est no. les gens qui no ont besoin d'eau. Les gens qui ont besoin d'eau, ils ne sont pas d'accord. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait le nettoyage à Bon, négio dit ça va pas qu'à fait là parce que a fait travailler non pas toi personne. So, e final, gen de gen on à la discussion pété. Eh bien, bah là voyez qu'un policier solide négio qui descend à l'voie et à qu'empêche et qu'empêche lui mentou à l'voie et balance négio. Et au final on est capable de gainer deux morts. Gains un citoyen, c'est un innocent. En pile le monde connaît citoyen ça n'enjoint non. Monsieur c'est un ancien gardien. Debout dit ti gardien. Eh bien, pile le monde connaît. Aussi là. Et bien son citoyen, il même perdu la ville. Et puis il y a un soldat qui est tombé dans quatre batailles. Si là. Et puis, il y a deux business. Il a mis du feu là dedans C'est un kawash avec un business côté Nego Van Bier. Donc c'est comme ça pourquoi il est là. puisque, que nous avons parlé là, il a yon fait yon la paix. Nous espérons que ce n'est pas un semblant la paix. Parce que si Matisse mêmes lui fait la paix, et eh bien, fuck. En pile l'autre côté, yon même yon fait la paix. En entraînant dans Matisse, en Mes amis, qui te m'dino bien. Gepete, moun yon qui te kayo. Et pourquoi yon là la, la paix annonce? moun, qui en vitoune. Et moun yon commence, font paraître. Premier, mettez pieds à terre. Se regarder comment kayo yon Et c'est gade tout, qui opportunité qui gagne en termes de réparation. Yon pas fait réparation. Et nettoyer tout côté yo c'est ça nous premier vidéo ça y pour vous côté que mounio vin fait travail et mounio a intention tourner la caillou tu ne peux pas tu Il y des là, là pour mettre la machine. On va mettre des machines, pas. I yeah. Ah, mouché. Ah, mouché. Ok, on a poussé, lui. Salut, du dit vous moi, je faire mon C'est où C'est le Allô Ouais. Oui, oui, oui, oui eh bon ok va y donner ah eh bon ok ok ok ok eh bon ok oui oui ok ok ok va y donner monsieur Ok, ok. On va organiser ça. Hmm. Ok. Kaki qui va pas. Kaki qui... Regarde, vidéo. A mon de là, Non, pas l'autre bagage, pas l'autre bagage. Mais vous ne pas. Mais vous ne savez pas. Mais vous ne pas. Mais vous ne pas. ne pas. Mais vous ne pas. ne mais on Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou. Après tout le temps, ça a eu de mettre en place. Vous mm -hmm. mm. mm. oh là, papa. Mais ou, papa, ou, Aïe, Kaido, c'est pas de Kaido, c'est pas de même. Kaido, c'est pas de même. Aïe, écoutez, mon abgadaza, mais je m'achète Kaido, c'est. Mais oui, oui, oui. Mais écoutez, que tu es congé à Zaha, Timissi, go table. A Zaha, vu, mettez-la, vu tout mon abu net. Mais ou oui, oui. En pile dans Mounsayo, où se gadez là et que peut-être autant de cap palais, Mounsayo fait une découverte choc. Et ça, c'est le point central de l'émission. Quelle est cette découverte? En pile monde gens qui sont de dehors ou qui sont dehors, qui voulaient retourner à la caillou. le premier constat montrait que il y a de la mort. Il y a une tête qui est fraîche. Il y a des choses. Il y a des têtes. Et y avez un pilotes et éléments qui prouvait que y un cadavre dans la En pile c'est mort t'es bien samedi non. kounya la pendant moun sa yo te kite kayo dans première guerre c'était en 2021 juin 2021 moun sa yo qui était dehors parce en pile péripéties en pile misère Eh bien moun sa yo qui voulait tourner journée jodi là yo sorti sur obstacle la sila kounya ki ça ka fait n'a préparé kay n'a fait travail mais écoutez andan kayo gè mort gen tête mo, mort kounya n'a obligé retirer tout c'est de moun qui mourit. C'est de bandits qui mourit. Les massacre qui fait un dans c'est de citoyens paisibles, ils ont fait et puis ils ont pris la lagué dans le C'est de moun ils ont coupé la tête, et puis ils ont pris la lagué dans le C'est de moun les guerriers fusillade dans le et puis ils ont pris la lagué là. le Donc, nous comprenons? Mais ça cadavres, c'est des bandits tout qui peut-être tomber sur le champ de bataille, ils ont pas être en train de yo un lagué dans donc, est-ce que Mounio pral capable vivre comme ça? Kayo pralente tout, oui, sous plan mystique. Bah oui, Kayo a la paix a fait, c'est vrai. Fon dit oui, la paix a fait. Mais attendez bien. Ça permet que, la paix, ça il permet que nous découvrions l'autre réalité. Et voilà cette dure réalité, ces gens-là qui étaient dehors et ils débouchaient sous réalité ça. Na fait un petit sous zone Maïgate. mais on dit que c'est un euh, incident qui passait le 10 décembre 2021 en mi journée il était à midi 30 comme ça à côté que et eh bien soit passé par bon côté encore corbia au niveau de Maïgate. ou à voir corbia ça lui-même l'a passé en bas du feu image triste mais ça arrive dans moment information ça tape circulé un peu le monde a dit pour éviter zone si là cause qu'un partenaire qui travail et pot qui mouri l'hôpital au Fatma mais c'était juste gen yon malaise mais matin pendant en terme en lit yo wè cadavre la crasé tête li j'ai le pété et puis il gain mak pique sous beau coul peuple boule bouler te gen en pile tension beau marché Cubain, voici une petite image pour vous. Les sacs privés là, les sacs privés là, puis au Top enjoy, c'est un monde qui me connaît très bien. Surtout les labins là. Les là, les les les les là, les là, Wow! Qu'est-ce qui t'a prêt prendre la main? Bon, mes amis, dossier Gazala, il faut dire que Gazala est à 2500 goudis. goudi. Et, il y a un peu de là dans le pays parce que Negio estimait que, et, eh, bon, comment je vais dire ça dans le langage financier? Ya? Comme si l'État fait plus sous gaz là, parce que c'est même. <laughs> et c'est ça que faut Ariel, il faut eh, dire tout le temps pour dire écoutez, peuple faut vivre. Les en le 570 gouttes Et difficile pour jouer gaz là dans la nan pompe. Surtout, les gens qui sont en province, ils la pire toujours. Et dernier, je suis regardé une émission que le fait qu'on Gaz la à a, a 1000 gouttes et bien, je ne dis pas. Gaz la arrive à 1500 gouttes Ça veut dire, d'ici fait mois là, Gaz la canon 400, 450 dollars encore. Est-ce que nous comprenons C'est même bagages-là Qui est à Qui l'origine ça Parce que y a gaz dans le marché international. Là. Et gaz-là, l'État a la 570 gouttes. peuple a besoin d'utiliser gaz-là. A chaque fois qu'on a fait un gaz, il faut qu'on mette les machines depuis, depuis à minuit devant une pompe. Et puis, il y a un le gaz dans la matinée. Danger. Tranché pour Pepe Haïtien, tout genre économique, sous tout gens, dans tout thème, ça veut dire que bloqué bloquez la là encore. Combien Bay de sanctions à l'étranger? Eh bien, répercussions ensemble, c'est soit Haïtien ou bien que Haïtien n'a pas décidé de faire aux sanctions. Pepe Haïtien non plus. Le jour où nous décidons de lever de tête pour nous dire que ka mal, en Parce que c'est vrai un pays doit gagner investisseur mais tendez non pas chan pas investisseur dans un pays et investisseur eux ils vini yo conformer yo. est-ce que nous comprenons? est-ce que nous que les logique pour que pour nous toujours souffrir pour gaz là oh mais gaz là mouté 570 gout da, dans dada nous et puis ont toujours à faire polémique avec Ce c'est pas normal non c'est pas normal n'est-ce tellement méchant ici avant de sot sur une yon... séquence. Dans une interview, qui réalisé avec yon entrepreneur, un jeune entrepreneur. Mais qui te vle vin de qui nan un pays d'Haïti. Tenez bien qui ça a Pour si de c'est pas méchant, il méchant dans le pays. peuple peuple les même lèl dans la rue. n'est gens qui ont yo c'est pour travailler. Vous comprenez Les pas que veulent jamais faire révolution pour le pou peuple, pour aider le peuple. On a des ça moins victime en 2016. Ma suis m'a qui a été en Sauvage. Il a été en côte au en Café Il voulait à Je deux de mystique. Je à vendre ça pour de père. Et puis, comme m'a fait bénéfice et moi la là a augmenté je me de fais Je deux de mystique et je vais en douane de Port-au-Prince. Je arrivé au bloqué. Je port je dis comment moun ça fait après entrer avec Mistik dans le pays, si yon pas konne si yon nous pou entrer baï sa. Et qui sa yon fait? Oye moun quoi c'est possible? moi moun m victime de lui. Sa la ki yon fait ki bewe. Konte nya et pour 3 000 dollars. vous avez dem 24 000 dollars pour yon dédouane yon. 24 000 dollars, puisque deux trains continue avec tout transporté kouté 33 000 dollars américains, L'homme met 24 000 dollars sur lui. C'est presque double on ghetto règne, on a mis cap glaces, on a vendu 100 gouttes, on a coûté 250 gouttes. Ça veut dire, pour me faire quoi, pour me faire vendre au moins 251 gouttes. Combien de temps on a vendu 100 gouttes Ça vous comprend ça on a pas qu'à Soit il 24 000 dollars, ça n'a de droit de débloquer. Ou il 24 000 dollars encore. obligé de quitter le Ah, Oui, oui, oui. oui. Moi, je fais... Parole, ça arrivé dans dans oreilles de Jovenel Moïse, qui m'a dit de très bon rapport avec par l'ELTEPME, le président. Elle dit, les Jovenel Tandé, c'est moins contrat de contenu. Je pense que ça touche que qu'elle connaît ma paix du Elle connaît dans qui a le droit de Mais elle n'a pas qu'à faire rien. Elle n'a pas fait rien. Elle n'a pas nous faisons tout ça, tout le monde qui a fait ça pour nous dire pas quitter le pays. pour me parce que ne pas ça encore. ne ça encore. ne pas faire Mais juste, ça. ça ça. Sous deux conteneurs, sous chaque conteneur, nous faire le monde pour monde là à L'homme t'a vendu, a pris un gros, venir vendu, fait un million de bénéfice sur chaque conteneur. Donc, nest imaginez, si nest n'a pas, dans port du PA, après que deux conteneurs, fait deux millions de et deux millions de là, c'est parce que m'a baissé prime prix pou mm -hmm. si pour m'a compétitif, m'a fait plus de plus de plus plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de faire ça de mais yo bloke comment nek pou fè sa pa fè tout profi sa ki te pou nou Port-au-Prince. Jean-Renel Senatus jusqu'à présent il se défend. Dit que il pa jam nan kolé dèy ak Bandi. Or, oh, gen an pile nèg ki yo même et même Bandi la yo pale yo cité non Jean-Renel Senatus comme moun ki te gen relation avec li. Il dit que pendant il té nan Sénat pa jam nan kolé dèy ak Bandi. E, et c'était you nan moun ki té kon dénoncé d'après ça il dit. Ben écoutez L'étape euh, intervenue sous dossier Sila et parlait tout sous situation sécuritaire pays d'Haïti, lui, ancien président de la commission justice et sécurité, l'élite dans le Sénat. Où fait deux faire deux ne madame pas Et vous, oui. mm. Comment fait deux faire deux nuits, pas dormi dans l'émission mm. Haïti Débat? Ou quand on dit que ne dans le Sénat? Là, il a un le téléphone au mm. baril. Et vrai oui, vous voulez avoir un numéro. Non, je me un numéro, Marco. Tu tu veux savoir ça. Non, bien là, même écoute. Hm. On t'écrivait la campagne là à tout. Mes numéro. Là je me relève parce que je suis un le disent, je me suis un mm -hmm. pas de vivre même dans moment les Marco dit me numéro. Hm. Ça ça OK. Moi l'en pile. Pour me dire Marco, s'il vous plaît, rend-moi service. Bam nos gang moi. Kang Tina Tise. Et ça, c'est un exercice que je voulais faire devant quel que soit le tribunal dans le pays d'Haïti comme à l'étranger. Qui t'a dit que le sénateur, qu'on wenel a ex 50 gouttes pour l'acheter, un bidon de l'eau pendant que le bandit. Ou bien, je prend ça, moi, me prête, je dis, Alfézak. Non. Ça, me fait dit, ça avec Gagila. Depuis mon enfance, 22 ans, une directeur d'école à 13 ans m'apprennent ferronnerie à la route numéro 32 m'apprennent souder et j'ai dit à en droit et en santé publique mes amis nous ne parlé tout à de peinture et de la Enec Urbon qui parlait d'un barbarie imaginaire de peinture naïve il y où est -ce que ça a un problème que adressé là j'ai à Marco? en pile bagaille qui a parlé au de monde ici Conduit à ça tout. Pas de détruire le monde dans le pays. Nous connaissons le Sénat qui a un problème. Nous connaissons le député qui a un problème. Nous connaissons la famille qui a un problème. Nous connaissons les mécaniciens qui a un problème. Nous connaissons les médecins qui a un problème. Nous sommes au pays de notre côté. Nous avons un problème, le problème généralisé. Sauf, dans le micro-afo, nous connaissons les gens qui a fait des autres. Mais les gens qui ne font pas des autres. Ils ont il il parlé de la manière dont ils ont fait. Vous On parlez de gouvernement, Marco? Le gouvernement, si fait pays, il de Covid, Nous avons pris notre temps pour construire une république sans sanction. Et lorsque nous disons construire, construit, par exemple, nous dit, Nous avons mis quoi Et toutes les qui ont été en bas de se nous avons mis trois jours commissaire au gouvernement. Pour nous dire que nous avons pour nous dire qui est-ce qui se gagne le qui est-ce qui se est gagne Salomon, qui est-ce qui se gagne Dieu Piché Roubé, qui est-ce qui se est gagne la nous sommes quatre personnes seulement. Maintenant, ça permet de nous épurer la République de voyous qui ont privé des affaires de l'État et qui ont profité pour craser l'État. Est-ce que vous comprenez ce que Maintenant, c'est ça l'État qui faire fait aujourd'hui. Si vous dites, par exemple, vous y dans la classe affaires là, des affaires qui a pas des gens. Et c'est pas que à ça, je Marco. C'est pas que je dis à ce des conteneurs qui arrivent dans le port, par où on a même Paul Lafito, publiquement pour dire, les disparaît. disparaissent après. Lorsque je suis commissaire du gouvernement, je suis sénateur de la République, en 2016, je suis un commissaire qui paraît, et c'est mort. Je suis questionné, les gens qui sont sortis, comment arriver là. Moi-même, je prends le travail de parlementaire, je légifère sur lui. Pour m't'agader comment te une ton réponse à ça. Mais maintenant, le commissaire du gouvernement, le ministre de la justice qui détient le, la politique pénale du gouvernement. Rapidement, il faut t'arriver le commissaire du gouvernement qui est dans la juridiction pour dire les moun viennent répondre à mes répondre question. Même tu dit à l'heure la justice pas fait seulement de scandale. Autosaisine non. Oui, il est capable de faire. Il n'y a fait non. Cependant, tant que tu pris du temps pour constituer un dossier, l'État beaucoup plus facile parce que le système pénal, c'est où pour venir avec accusation, pour mettre un sous monde Il y a un principe qui dit que la charge de la preuve incombe au demandeur C'est moi-même qui, comme chef de poursuite, Vini avec ça, je vais Maintenant, le gouvernement va faire. Il va pas faire parce que assez souvent, sous jouvenel là, il y a des mondes qui est dans le pouvoir, qui domine droit non, qui domine dominé pour et les aéroports, non, yo. les gens vont participer dans le financement d'autorité, tant au niveau du Sénat, du Parlement, qu'au niveau de la présidence et ça va être un problème de l'autre problème, encore c'est que et, et, lorsque dirigeant, les dirigeants sont des autres parce que, ma bon exemple, lorsque Jovenel si nous fait un clash avec Jovenel le président Jovenel, malheureusement, mal oui que je ne bon Dieu, ouais, il y a qui doit vivre. Il doit mourir comme ça. Mm -hmm. Mais le président Jovenel font des temps pendant le Sénat. Lorsque vous faites rentrer les mercenaires ici, là nous réel pour nous questionner avec Michel Angede comme premier ministre et directeur général. Le président Jovenel, lui-même en personne, entre dans le bagages, pour le temps pris. voyez pour les à pour qui ça Parce qu'il a fait manœuvre avec le Ministère de la Justice Pour le prendre, les gens qui rentre dans le pays Attendez bien, les gens qui disent que c'est ce qu un mercenariat qui a des armes qui circulent sur le territoire Ils n'ont pas un batch, ils n'ont pas autorité qui reclame les gens Ils ont fait les rentrer s'ils si ils sont gérés rapport comme ils ont passé dans les portes Sans ne pas checker l'immigration Ils ont mm -hmm. pris sous piste piste mm -hmm. Et puis là ils ont pris encore pour aller vous yo, arrêtez, vous yo, yo seulement prenez un DCPJ, ah. vous mettez une machine à yo, vous avez à avec vous. Ça veut dire, l'autorité n'a plus au niveau de l'État, vous avez participé dans des autres. Yo. Malheureusement, si vous dit que ces mercenaires qui retournent et qui tuent le président Jovenel, ça n'a pas de bien d'arriver là si vous avez fait payer mm. Donc, c'est pour me dire, le gouvernement, mm. ce droit de se saisir de ces dossiers, qu'il s'agit de dossiers de drogue, de, de ah, affaires, d'âmes. Parce que le crime ça c'est des crimes transnationaux que tu as Vous Yon, ne pas ni notre bord, ni ici Et Dieu seul sait, si le gouvernement a saisi aussi ça une bonne enquête sur lui, est-ce que ne pas pas arriver même dans la manufacture, qui fait faire des âmes ici Par contre, si ça, au niveau de euh, la frontière si vous que nous enquête pas Si on des n'avons les munitions qui sont venir, venir se capturer. Au moins, nous avons tout arrêté là et mettre maintenant encore l'aide avec l'entraide, bien, bien sûr, de pays, ça aussi, dit, pour nous, tout connaît, pour nous, tout connaître, pour nous, une fois pour toutes, les résoudre. Mm. Mais c'est normal, c'est un devoir régalien de l'État pour le saisir le dossier ça et faire avancer. Haïti débat. Je sommes dangers. Parce que normalement, par contre, c'est son coup de colère côté d'un balle Parce que parfois, ça, qu on arrive. Tellement ou tellement mettez ou, ou ça change et vous éclatez. L'homme dit Pas bon, pas Scoop, je vais te dire que je vais me dire me je je dis à la, la gouvernement ça ou elle a un côté Ariel, pas qu'à dire que j'ai payé qui des mons qui t'as qui est que le pays à avancer qui des mons mm -hmm. qui a souffri dans cher et dans nomio qui des mons qui a souffri dans familleo qui des mons qui a souffri dans la famille, bon moi même personnellement me penser non de plais à l'ouest non de plais à moun ça au faire monir quand le c'est un un gros sac charbon sac sel comme le veut mettre un traitement m'entrer dans la politique paysier qui des je me dis la vague, ça me fait la casse t'es tourné parce que comment on fait mon système et qu'il devait m'apparaître au côté pour tout, nous sommes suspect. Mon sénateur de la République et, et mon frère. Mm -hmm. Moi venais à la porte là, vais voyager. C'est un pour mettre la, tête, mettre la tête pour moi. Où, parce que y a des sénateurs qui ont dit, « Sénateur, ben, ben, bè, sénateur qui abrite 100 000 dollars. » J'ai mm -hmm. monté dans l'église calvary Chapel et m'a profité de l'occasion pour demander au pardon publiquement là. Un pasteur qui crampe tant bien, oui. Dans le moment où souffri pour payer, je suis un frit Michel qui doit paraître en bas. Je souffri pendant le tigouave, dans le moment où il inondation. Moi et Patrice Dumont, n'a cherché comment nous avons manger pour nous voyager pour une zone qui était inondée, tigouave. Dans le mm -hmm. moment où je bloqué, je suis écrasé, avec Negio qui a Il faut que nous jouions une qui pour traverser, manger, à aller. Dans le même jour où ça a grandir, inondé. Il euh, bah, y a un la police vient face avec la population. Il faut que je mette la paix avec Il faut que je gère les avec Patrice Dumont. Il faut que je regarde comment je traite les questions. Et qui est prêt à le faire lundi. Le président Jovenel Bézou, c'est ce qui est prêt à le faire le lundi. Les ambassades d'après les mapdim, sénateurs font des tables pour nous un gouvernement. Alors que je vais ouais si le gouvernement a passé le lundi, c'est le cabinet pays. Je vais me pour me battre pour le pays. Et bien, je vais aller à l'église le dimanche parce que nous sommes qui dit mal l'église pour qu'on tire maintenant pour moi, ça va dit il pas quoi pas un monde qui fait politique en Haïti qui a un caractère c'est son perception la mais c'est en drôle non non non non non non non non non me non non non non Bon, ça, c'est la D Non, oui, c'est un petit naïf, oui. non, c'est un docteur lié. Oui, c'est oui, quand même la c'est Oui, docteur, il faut Il respecter oui. ça. La est Coup de petit naïf. Maintenant, comment moi, ça me là, oui. Réalité, monsieur, c'est que c'est comme si sentiment, vous ne pas que vous père fait pour payer, oui. Et pour perdu une nuit pour payer. Qui monte qui tarit mes pays au avancer? Qui monte pas bagne pays de rechange? Qui monte no ba, mm, mm, si... qui a des petits tuts à m'admirer vivre dans pays? Mais obligé pour bataille, obligé caché mes petits tuts à m'admirer? Mais est-ce que tout est-ce que tout le monde des pays des pays? À tout, y'a qui dit ça? Comme si? C'est exactement. Perception, parce que perception. Nous travaillons. C'est l'imaginaire collectif qui est construit autour de cette question Que bagne mondu qui a fait rien? Mais on vient là de quoi? Où venir pour vous bagner changer? là vin là des micros il y a un monde qui qui peut être faire à gauche il peut faire à droite ou son leader d'opinion ou aider j'ai été choqué on on passé un très mauvais dimanche parce que mon samedi je pense que ça hier, ben, monsieur, disent, ouais. non, mais mais mais si pour Et bien, monsieur suis en Pas de monde qui a un caractère. Mais faire ne si vous Vous bon bon bon doudou ça. Si vous avez faire attention, vous avez un fonds de faire un fonds de faire un fonds parce que un parce que ça et ça mais ça, nous avons des gens qui travaillent dans l'état qui est sérieux. Oui, oui font pile ça arrive. Nous avons des gens qui aiment un débat avec le parti qui a parlé oh. de 9, des gens dis mon cher. Il y a un député en bas. Il y a un sénateur en bas, qui a un parmi la foule. Oui, ça arrive. dit monsieur, bon, et ça hum, arrive. Mais, sénateur Jean-René El-Sénatus, pays nous aille aujourd'hui par rapport à ceux qui dirige nous, ceux qui... Fait business, ou oui. bien gens qui considère secteur économique en d'un pays qui a un pile pouvoir. Moun sa yo fait pays en pile mal. Mm -hmm. Et la preuve, c'est que Jodia gade et mm -hmm. Jodia gade en quelle situation que nous y Donc c'est parce que nous pas dirigeant dirigeants, un pays qui a fait Jodia, oui. ou de Canada, ou de Canada, ou de états unis quand ils te levé, et puis au fond liste, et puis ils dit, mais qui moun qui nan drogue, mais qui moun qui baguette doit a d'ailleurs, ça dit ça tout à l'heure oui. là. Ce n'est pas des sanctions comme si pénales que vous, vous c est c est qui prennent prend de oui, vous. Ce n'est pas des sanctions qui prennent compte de pour Ce n'est pas des sanctions qui prennent politique que vous. Ce contre Mais tout ça est arrivé. C'est n'est pas parce ensemble de a un ensemble de pour nous faire nous que nous ne faisons pas. Faire. Parce que moi même, où pour ce que vous avez dit ça, nous sommes en train d'être un analyste politique qui parlé. Et puis nous avons parlé de parler de... d'un citoyen Jodia. Qui a pu j'ai peine aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis, monsieur dit, citoyen était en mille. Elle te compte pas là citoyen. Citoyen, tu es dit, il irréprochable. Il n'y a rien pour le reprocher. Yeah. Et puis, il dit, il y a un citoyen ici. Il y a aux États-Unis avec elle. Aux États yeah. Yeah. Et aux États-Unis, il peut dépouvoir. Il y a une Et il a pu j'ai peine yeah. Donc, ça veut dire que moi-même, je ne pas. Mais qui est sénateur? Yeah. Mais qui est député? Oui. Mais si vous avez un député, ou connaît est, qui est en bas, qui est au cas plus ou moins contest sur eux, qui parle de corruption, ou yeah. Mais, comme journaliste, c'est difficile pour me responsabiliser ça, là, pour me dire tel ça. député, tel sénateur. Non, pays d'autres après ça. Après ça pour montrer, après ça pour me yeah. moins. Moi-même, l'aime pas l'aime toujours. Je prends précaution ça, me fais réserve ça. Nous toujours quoi, qu'il un deux grenouillements, trois monde, monde, monde. Quatre oui. oui. faits oui. Mais en général, sénateur, par rapport à la période de la là. si j'en annonce en séance, je ne sais pas comment tu as dit qu va, oui. un la. Parce que tu as dit que tu as tu que nous parlons belle séance en bas dans le parlement il y a reçu roi d'interna de la police là pense que bail que n'a tout connaît même quoi c'est d'entendre si tes des décisions que tu décision prends en période où vous fais séance ça là ou même ou tu c'est à que pour directeur pour... de la police ça venir répondre à une question je moi que si séance là tu fait il y a des sanctions qui te prennent. Il y a des choses qui veulent dire que vous avez dit que vous avez dit que expliquez. avez Débat. que vous avez dit que moi avez dit que vous avez dit que en avez mal. que Débat. Ça c'est le constat. Le pays va mal, le pays que vous avez dit en vous avez Donc, la vous avez dit a vous avez dit que qui avez dit moi moi-même, vous dis, dit je fais avez dit mois en dans l'état, Malgré et forme capable fait, mes couleurs là tombé sur moi. Jody a questionné les gens par rapport au résultat. Mais Marco, comme leader d'opinion, comme professeur, comme un qui a une chance dans l'élite intellectuelle pays, il y a une autre façon pour aborder question. Mm -hmm. Ou pas demander bourrique pour le chien. pas dire chien pour pousser pour le dans l'accouchement. Chien a poussé chien, bourik a poussé, bourik Nous, parler de moun mais qui te ka qu attend de moun sa yo que nous choisissons? Comment choisir mounio? moun yo Et ce travail n'est pas nous comme d'opinion. Comment nous choisissons moun yon? Je dis à parce que nous avons l'enterrement en pile dans zone. Nous choisissons les sénateurs parce que les sénateurs sont capables de voir un petit, moins, un petit tout, l'hôpital ou du moins prêter un petit coup pour nous voir un petit non l'école. C'est sous base proximité que nous choisissons un monde sans questionner sa capacité réelle à pouvoir remplir les fonctions qu'elle là. Un bon exemple, l'homme prêt aller moi-même dans le Sénat. Je vais aller sur une statistique, côté au Dim, il 300 000 armes à feu qui sont en circulation de manière irrégulière et illégale dans le pays. Je prends un triptyque pour me parler avec un monde l'Ouest. Je me parler de la famille. La justice et la sécurité Nous te recevons ici Je pas dit fait Je n'ai pas dit place fait place publique Famille, justice, sécurité Non justice, moi arrivé Président pendant quatre ans C'est la commission justice là. Et c'est là qu'elle travaille avec Michel-Longé Je dirais. moins suis même une information Que y des questions pour Michel-Longé répondre à la commission Je suis relève. Je suis la première fois mon deuxième fois le aller, mon troisième fois le marie Lucie, s'il Si il va pas venu, je n'ai pas Que je gagne publiquement les à lui-même Là qu'on est, comment l'a chacun? chaque monde mm -hmm. Lorsque il moi, je me la question mm -hmm. Est-ce que dans la nuit du 22 au 23 mai 2017 Pas de délégation de la police Qui était déplacée qui a rencontré avec un chef de gang au bicentenaire Mais quel question il dit, a réponse, papa, je dis à répondre que je ne peux réponse à je Mais même si je tout papier je demande d'explication qu'une autorité dans la police avec l'autre, je ne peux qui est ce qui est allé, etc. Je ne que je ne peux pas la police ce une une une que Michael R. Est -question, ça va te répondre, je police que je que je sur la question réponse dans le réalvini avec l'arrestation de éléments que mm -hmm. nous censé identifier. Nous, nous-mêmes comme responsables en de commission, guebaga une patap café et fait un bagarre. C'est un slant fait. Moi, faire sortir ça me besoin faire yo et puis moi mettre à un ange en liste par l'entremise du président Lambert. Mm -hmm. le la travail la fête. Mounsayo y'a pas dans la police là. Il y a des sanctions qui prennent contre yo. Parce que vous avez des attaches avec deux bandits, vous voyons en deux sociétés. Mais si moi, même si vous avez un moment, nous avez le un peu de temps dire, tel monde, tel monde, tel monde, tel monde dans la police, pas bon, ça a eu un effet pour lui rabaisser psychologie ou morale, policier. Et ça a plus effet Négatif pour nous que je dis. En tant qu'homme d'État, ça arrivait. Que des sujets qu'on a dit, ma cote bien entendu. Cependant... L'engardé des gars fait, nous oblige de dire attention, venez là pour me mais ça passe, mais ça passe, mais ça passe, pour, moi pour avancer. Moi, avec Michel-Ange, moi, avec nos, non, non, avec nos, nos, nos gars moi, comme euh, et directeur général de la police, nous te gardé de relations d'hommes d'État. Il des autres fait faites au niveau de la police, les qu'on est. Génébagayeli fait moins faire qu'on est. Nous travaillons presque chacun, je vous ai une séance avec CSPN qui te permet, Matissan ne peut pas river comme ça, Gantier ne peut pas river comme ça, nous ne pouvons pas avec M. Damsayou, je mm -hmm. ne ferme là. Au moins, te un bon travail qui te fait. Et le travail moyen, te tiens à ce que le te fait dans la mesure où, moins redevable seulement à pays à l'Ouest, qui te voté, qui te fait arriver sénateur de la République. Maintenant, pour me dire, il faut que zami captan des nous là yo. Non, du 109 que vous dites yo, yo comment a choisi 109 qui a venu diriger le pays. Pas il 109 qui a le gangréner déjà avec corruption, avec des autres Maintenant, tout pays qui a avancé, comment on avance Yo avance avec la loi marco yo avance avec les institutions. ces institutions pour la qui dit, ou c'est sénateur, sénatus. Ou elle corruption, mais ça que réservé pour vous. Et bataille, tu une mené qui fait, Michel Léon, tu avec c'était pour Lidip à plusieurs reprises faire des interventions dans des zones difficiles, a des machines officielles qui rentraient à laprès Je me demande qui ça empêchait, camper les machines officielles fouiller. disent non. Ils répond moi vous le en 2016, ils fouille une machine, sénateur, toi et mais au cas tu mets au caille, c'est excuse. L'Idi a demande qui est-ce, l'Idi à moi-même. Une machine. nos machines, négro dit tête me semble à Philippe. Je me semblait à Guy Philippe, donc je la monter, je pense que c'est Guy Philippe, je vais camper de la machine pour aller à l'exemple, je vais dire que c'est Guy Philippe. Je me dis, écoutez, je ne pas poursuivre, vous ne pouvez demander et, et, et, et, excuse. Je ne pas poursuivre parce que nous sommes des hommes d'État, ce n'est pas un scandale que nous voulons faire. Donc c'est pour vous dire, à regarder le pays, dans l'État que nous devons là, je ne sais pas qui tape diriger le pays, en Haïti ou à l'étranger, pour dire que c'est fier, les Haïtiens. Parce que quel que soit le degré de connaissance ou quelle l'argent la j'entends pas toujours dire, ils ont dit Haïti son pays cannibal, son pays bousard, son pays mange-moune, c'est un anthropophage qui en Haïti. Donc par conséquent, pays ça un pays pour éviter. Je vous dis qu'il y a un Pile travail qui vous fait, de travail qui vous fait. travail là moi même a fait pas non, qu'a politique ou même qui a un ami quoi, a fait pas comme professeur ou du moins comme leader d'opinion pour nous garder comment nous capable de rêver en côté, même dans un mais. Nous apprendre tout à prioriser les petits points positifs qui gagnent. gagné. Parce que moi-même, je fais un effort ou je fais un effort. Et puis, je fais un effort. Et puis, comme on dit, nous avons tout de même, c'est comme si nous avons détruit un effort que nous avons fait de manière individuelle. Or, c'est un effort qui peut permettre d'un commun accord pays arriver côté l'état de l'arrivée qui est compromis pour être capable de retirer le pays dans sa lière. Donc sont pas de travail qui vous faites, ils travail avec vous là. Faut l'école là entrer là-dedans, pour l'école là dit, qui est le genre qui moun? voter Mais Qui est le qui voter Et là, la ne pays pas ça mal fait. Malgré comment ils ont organisé l'homme. Malgré tout, si qui dans l'école classique, yo dit au y a plus professeurs et élèves, qui seigneur parmi vous comme président, mais comment vous il faire l'élection? Yo fait l'élection normalement, il ne pas arrêter pour les programmes politiques, il est et puis yo votez pour le meilleur là. Nous pourquons eh ben, eh ben, mmh. mmh. faire ça nous-mêmes. Nous l'école, arriver là. Et bien l'école. Et bien l'école la ministre ministre dit c'est 53%. Tipa, donc pourquoi c'est l'école ça qui a ça? Ah mais ça, c'est bataille <rire> Parce que c'est <rire> l'éducation qui est l'arme la plus puissante qui peut nous aider à redresser la barque Maintenant, redresser la barque là. Depuis notre courriel, nous avons fait l'école, nous avons fait l'université pour être bon citoyen. Donc, ce de n'est bon pas comme ça que nous avons fait l'école, nous avons diriger le pays. D'ailleurs, la famille qui est la cellule de base de la société, elle est disloquée dans le pays. Nous. faut nous allions là pour nous dire qui type de citoyens nous avons construit dans famille pour le pays. Pour nous dire dans l'école, qui type de citoyens nous avons construit. C'est des ingénieurs qui doivent monter ce type de société, faire construction. Plan construction société que nous avons besoin. Malheureusement, je vous dis... c'est des gens qui ont tâtonné. Nous avons gagné. Et les gens qui ont tâtonné ont plus facilement au timon des affaires de l'État. Ou les sénateurs ont un projet de loi dans tout... Mm -hmm. Ou par contre, ils fait un don. Un sénateur qui dit Nous avons vu le loi, loi, loi, loi. Ça, le loi seulement de ici Le sénateur a dit ça. Alors ce que ce qu'il des lui, qui ont Nous avons les sénateurs anti-loi. Quand, non la loi alors que le parlement travaille principalement c'est faire la loi. Donc mon sénateur ça Marco, il pouvait être Mais moi, moi mm -hmm. même qui gagne vinn 14 propositions de loi, vous pensez la vinn ban moins quorum pour me passer Il y en qui était même campé devant lui, il pas quitter monsieur Steven Benoît là Alors que s'il t'est vinn avec projet parle. On t'est avec a projet pam. Ou te na projet paw, nan yon ane nou te ka 30 lois, 40, 50 lois ki sont utiles utile peyi a et ap fè nou pa gen sa ke nou gen la jodi a. Se la batay la oui. loi sou zam afè ke nou gen ou son t'ap pale parlementaire gen zam, nan tout la cour yo gen zam. Et depi t'ap parlementaire tout zam yo sensé légaliser. Maintenant pou nou résoudre ça, c'est ça qui vient avec avec loi sur les zam afè. On dit que tout le monde qui est autorité, qui est se, sénateur, député, ki magistrat, délégué départemental, ministre, etc., Zamio doit enregistrer, dénoncer au niveau de l'administration. Mm. L'administration a dénoncé le directeur général de la police qui a au moins fait une fiche de traçabilité Zamza. Mm. Mais je dis à côté de Zamza et ne Ou pas qu'on est, non Ou pas qu'on est côté de Maintenant, pour nous adresser ces problèmes, nan, on non Il faut que nous qui aussi sensibiliser. Il faut que ces gens ne t'aillent pas mettre. Parce que le nom qui est en train pas voter, c'est parce que vous avez des gens qui ont voté. Et là, avez voté, vous ne pouvez pas comprendre. Non? Mais ça, après, vous avez compris. Vous avez acheté un green balle aux États-Unis pour, pour 9 mm, pour 3, et 50 cents ou bien 1 dollar. Ici, ils vont vendre pour 20 dollars haïtien, pour 200 gouttes, 300 gouttes, 500 gouttes. Et le green ball, il ils pas payé taxe sous lui. Nous la l'intérêt pour le pays à changer. Nous ah, sommes combat pas pour nous mener dans tout niveau hum. Et chaque monde a un petit peu de paille pour nous pas pas avancer. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mardiak, mes amis, pour un chou pour qu'on abonner à la chaîne Et puis, pas oubliez bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!